Pour le dessin des cheveux, nous allons peut-être choisir une autre couleur que le bleu. Rassurez-vous, le, le bleu, nous l'enlèverons dans quelques instants. Alors, euh, pour bien voir les cheveux, euh, nous allons prendre une couleur peut-être qui ressemble à ce que pourrait être des cheveux. Alors, euh, nous avons un jaune qui conviendrait par exemple pour une tête blonde. Voilà, donc ça c'est la couleur par défaut que je vais utiliser maintenant. Et nous entamons cette nouvelle partie de, du dessin de la forme générale des cheveux. Alors pour cela, je vais utiliser l'outil courbe et plus précisément l'outil courbe remplie ou l'outil polygone. Plutôt l'outil polygone en l'occurrence. Voilà. Alors je vais commencer le dessin des cheveux, au milieu, enfin quelque part sur le visage. Je clique. Je fais un premier trait avec cet outil polygone, je lâche, je dessine ici donc une frange de la chevelure, une deuxième frange, et je poursuis. Alors, ce n'a pas beaucoup d'importance que ce soit parfait pour l'instant, puisque nous allons pouvoir retoucher ultérieurement. Voilà, je dessine bien bas, je remonte. qui n'est pas important que le dessin soit impeccable. Et je termine par un double clic. Voilà. Alors, euh, effectivement, c'est assez mauvais. Donc, je vais déjà faire quelques premières retouches en déplaçant certains points. Alors, nous allons faire des cheveux un peu, un peu plus longs. Voilà. Et... On voit que la partie supérieure, évidemment, n'est pas très jolie. Cette, euh, si, cette géométrie un peu trop rigoureuse ici doit être supprimée. Donc j'ai la ligne bien visible, c'est l'outil point qui est actif. Je vais sélectionner l'ensemble des points supérieurs, comme ceci par exemple. Et je vais maintenant transformer cela en quelque chose de plus lisse. Voilà. C'est déjà un petit peu mieux. Alors, les cheveux me semblent pas très très longs, pas assez longs. Donc, je vais recommencer le même genre de choses. Je sélectionne ces points-là et je tire vers le bas. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je sélectionne ces points et je tire la chevelure vers le bas. Alors, la forme des cheveux ici n'est pas très satisfaisante. On va peut-être faire quelques franges, quelque chose d'un peu plus structuré. Alors, pour cela, ben, je vais avoir besoin de points supplémentaires. Nouvelle technique. Dans la barre d'outils, si l'outil « points » est actif, je vais pouvoir sélectionner l'outil « insérer des points ». Voilà qui est fait. Je vais maintenant insérer un certain nombre de points ici pour pouvoir faire des franges dans la chevelure. Alors, pour cela, je clique « à l'endroit où je veux insérer un point, et je déplace légèrement la courbe en question. Je vais avoir besoin d'un nombre assez conséquent de points. Je les ajoute les uns après les autres. Ici, il y a un point qui a été ajouté au moment du double clic. Voilà. Je poursuis. C'est presque fini. Voilà, on va essayer de voir ce que ça donne avec ceci. Donc, pour faire des franges, je prends maintenant les points et je les déplace. Alors, on va faire une frange un peu plus longue. Voilà, on remonte. Et voici donc notre chevelure qui prend un aspect un peu plus joli que ce qu'il avait précédemment. Peut-être ceci est exagéré. Voilà, je rappelle donc que je ne suis pas graphiste et que donc tout ceci est très approximatif. Bien, voici donc notre visage qui est quasiment terminé. Plus grand chose à ajouter, sauf que ces grands aplats de couleurs ne sont pas très jolis et que la, la couleur bleue pour le visage n'est peut-être pas très appropriée. Alors, ces grands aplats de couleurs pas très jolis peuvent être améliorés si on prend une autre chose, autre chose que ces aplats de couleurs. Donc, je vais, à la place du remplissage d'une couleur parfaitement similaire partout, utiliser un dégradé. Alors, les dégradés peuvent être sélectionnés en principe ici en haut. Donc, je choisis un dégradé dans les dégradés qui existent. Alors, euh, voyons ce que l'on pourrait éventuellement utiliser. Alors, si je prends ce dégradé, donc les cheveux verts, par exemple, si je prends ce dégradé, alors, il y a un petit défaut pour nous, c'est que c'est un dégradé qui va de la gauche vers la droite, et il faut se souvenir qu'un portrait, on a souvent envie de le voir éclairé par le soleil, et le soleil vient d'en haut, et pas de la gauche. Donc, comment peut-on régler cela Alors, plutôt que d'utiliser l'outil de choix, de choix de dégradé ici en haut je vais pouvoir utiliser le clic droit j'ai encore l'outil d'ajout de points actif, il faudrait que je le désactive donc clic droit et je choisis la commande remplissage le dégradé est bien celui qu'on avait choisi mais j'ai un onglet dégradé nous sommes maintenant dans la dernière partie de la vidéo. Dans l'onglet dégradé, je vois que l'on va donc de la couleur vert jaune 2 à la couleur vert jaune 4. Mais que l'angle de dégradé est de 90 degrés. Donc l'on va de la gauche vers la droite horizontalement. Si je change cet angle et je mets 0 degré, on voit maintenant que la partie la plus claire est en haut celle qui est éclairée par le soleil et la partie moins claire plus sombre est en bas. Donc je vais accepter cela et nous avons effectivement maintenant la lumière en haut et le sombre en bas. On pourra faire quelque chose du même type pour le visage, alors peut-être le bleu n'est pas très heureux. Je fais de nouveau la même chose, clic droit sur le visage, remplissage et on va choisir encore une fois, un dégradé. Alors, euh, parmi les dégradés possibles pour un visage, quelque chose dans les tons plus chauds. Alors, ceci est peut-être un petit peu trop fort, mais cela peut se régler. Alors, de nouveau, la couleur claire en haut, la couleur sombre, plus sombre en bas. Ça, c'est a priori bien, sauf que l'angle ici est de 180 degrés et nous avons donc, le sombre en haut et le clair en bas, donc je remets 0 degré, cette fois-ci le dégradé orange semble convenir et je l'accepte. Alors comme on a modifié le dégradé prédéfini, le système me demande ici si je veux sauvegarder ce nouveau dégradé, donc soit modifier le dégradé existant, soit ajouter à nouveau. Je vais peut-être ajouter pour ne pas perdre le dégradé qui était défini dans le système. Donc dégradé 7, je vais l'appeler dégradé 7 bis, par exemple, si ce nom n'a pas encore été utilisé. Et voici notre forme. Bon, les couleurs sont un peu particulières, mais notre objectif n'était pas de dessiner un vrai visage. Alors, que nous reste-t-il éventuellement à faire Mais plus grand-chose, nous sommes presque au bout du travail. Euh, peut-être la, la couleur des lignes autour de la chevelure euh, n'est pas très heureuse. Donc, ce bleu autour du vert, on va peut-être peut le changer. Donc, ici, la couleur... Ben, prenons alors un, un vert jaune pour la couleur de la ligne. Il y a un petit souci. Ça n'a pas pris. Donc, ce vert jaune... Ou turquoise, vert jaune, voilà. C'est beaucoup moins frappant. La forme du visage est prête, la chevelure est là. Nous avons terminé et nous avons donc une nouvelle tête.